Ne doutez plus, humain. La vie extraterrestre est une réalité, et elle est hostile. À l'aube des âges, certaines espèces ont évolué au point de tuer leur propre planète. Ils ne quittèrent leur monde que pour refaire les mêmes erreurs sur d'autres. Peu leur importait qu'ils soient habités ou non. Mais le cri d'agonie de leurs victimes ne se perdit pas dans l'infini. Il ébranla le grand ordre cosmique, l'éveillant à la conscience et à la pitié. Il envoya une sentinelle veillée sur chaque planète encore épargnée. Le réseau de défense fut. Depuis, quand la menace vient de l'espace, ils interviennent investi des pouvoirs élémentaires. L'eau, l'espace, la lumière, la vie, le feu. Choisis parmi les plus valeureux représentants de leur monde, ils protègent leur planète et toute vie à sa surface. On les appelle... les défenseurs.